Il y a le dédicace à toutes les routes qui mènent à Rome, à ce qu'on a préféré aller ailleurs, les entre de merde, le manque d'inspi, tout ça. Le problème n'est pas juste. Qui a le pouvoir mais plutôt qu'on s'insurge pas que quelqu'un puisse l'avoir Et qu'on qu puisse avoir De pire que nous-mêmes Pour décider encore de ce qu'on porte comme chaîne Et ce qu'on porte comme tel Chaque esclave volontaire Qu'importe le contexte Si l'espoir n'est pas salutaire Des mains salopères Et ça t'acquitte à l'autopsie Quand on laisse un sale offert N'est-on pas coupable aussi C'est pas parce qu'on s'abrutit qu'on n'est pas complice, on comprend pas ce que ça nous dit Mais ce qu'on veut que ça nous dise c'est comme ça nous dit rien, d'en tirer des leçons On se rabat sur ce qui vient, une nouvelle caisse Une paire de pompes, on se ferme donc à tout bouleversement radical Et on saigne les ongles quand même la caisse Or parle à la vie calme, c'est regrettable Les pieds sous la table On aurait voulu les étoiles Mais se satisfait d'un boulot stable On ne se nulle part On se satisfait de ce qu'on voit pas on verra pas tout ce qu'on voulait voir en route pour nulle part On ira, on a annule pas, on, qu on a eu le pas. ira qu'on a eu le choix On route pour nulle part, on satisfait de ce qu'on voit Parce qu'on sait qu'on verra pas tout ce qu'on voulait voir en route pour nulle part On ira, on annule pas, on ira qu'on a eu le pas. On qu'on a eu le choix Et Qui est ce qui conduit Rien n'a pas T'as oublié ce qu'on t'a dit quand t'étais petit C'est les grands qui savent, toi tu votes eux ils gèrent comme ça tu pourras dire que c'est pas ta faute Quand ils font de la merde ainsi font. au fond Les petites majorettes c'est la danse des bouffons étouffons les la Et ceux qui pensent que l'ancien monde a fait son temps Tant qu'on dépense ses vend sa merde On est content, on décompense Dès dans un excès de confiance Récompense ceux qui nous oppressent Ceux qui nous offense Nous enfantent tout presque Ceux qui chute des crises Nous méprisent et le confesse Est-ce qu'on se résume à ce qu'on consomme Ce qu'on produit, qu'on assume De n'être en somme que des parodies On n'est pas rendu mais le doute n'est pas norme On se dit qu'on n'est pas perdu Si toutes les routes mènent à l'homme Qu'on verra pas, tout ce qu'on voulait voir, en route pour nulle part On ira, on a nulle part Oubliera On dira qu'on a une part, on ira qu'on a eu le choix On route pour nulle part On satisfait de ce qu'on voit Parce qu'on sait qu'on verra pas Tout ce qu'on voulait voir en route pour nulle part On ira on a nulle part On ira qu'on part on ira qu on Rap, on a eu le choix. Faites vos jeux en vous jouant de l'itinéraire. Si peu courageux et pourtant si téméraire. Si t'aimes au pire, t'as l'espoir que la paix durait si t'aimes rire. Tape une barre avant de taper le mur, avant de taper merde. Mais te rappelles-tu ce que tu voulais faire avant d'être fier de ton vécu? Serre de ses écus et de ses fers, de se taire dans le désert de ses rêves qu'on n'a même plus.